Les plus beaux endroits à visiter en Turquie Ezurum, Isner, Ankara, Nesehir, Van, Sanakkele, Mola, Kastamonu, Fyriye, Denizli, Adiaman, Nesehir, Panfilé, Adje, Istanbul, Sanakkele, Antalya, Turum, Nesehir, Sivas, Bitlis, Mula, Pagar, Antalya, Antalya Et enfin Bursa Cette splendide rivière du nord-est du pays présente un des débits les plus puissants au monde. Sauvage et reculé, l'endroit permet aux plus téméraires venus visiter la Turquie, d'aller y faire du rafting ou du kayak. Le site antique d'Éphèse, arbitre des ruines du temple d'Artémis, une scène de merveilles du monde. On peut aussi y découvrir la spectaculaire bibliothèque de Ulysses et d'autres attractions époustouflantes. Lorsqu'on sait ce que faire en Turquie, on peut s'arrêter dans cette réserve protégée aux collines multicolores abritant des certaines espèces de volatites situées en plein sur la route de la soie. Cette zone est assurément un emblématique touristique dans ce pays. plein milieu de la Cappadoce, la vallée garomaine permet de découvrir de nombreuses traces de la civilisation byzantine ainsi que des villages trogulotes spectaculaires et de nombreux musées pour ceux qui veulent se cultiver tout en venant visiter la Turquie. La célèbre cascade du Moradi est un spectaculaire point d'intérêt naturel situé à moins de 100 km de la ville de Vannes. Pour accéder à cet endroit fabuleux, il vous sera nécessaire de franchir un pont suspendu, sujette aux vertus, s'abstenir. Les forêts de Yunis nice sont un lieu idéal pour se donner aux joies du camping. En outre, ce lieu protégé offre à tous les amoureux de nature serçante que faire en Turquie une exceptionnelle biodiversité. La serre Pladonnygenes paris s'enfonce dans une baie aux eaux cristallines parsemées de montagnes et d'îlots bien que payante il vous sera possible moyennement quelques efforts d'accéder à de nombreuses critères. Les montagnes pures sont situées au cœur du parc national du même nom, au sud de la mer Noire. Ces montagnes sont célèbres auprès des randonneurs du monde entier. De nombreux sentiers permettront de visiter la Turquie en toute qui. L'antique station thermale Antérapolis fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et pour cause, elle témoigne de la présence grecque et romaine datée depuis 2000 ans. Nous vous conseillons de ne pas manquer les ruines de son théâtre, un lieu célèbre. Situé auprès des ruines ce site est absolument extraordinaire lorsqu'on souhaite savoir que faire en Turquie. La colline est recouverte de calcaire d'un blanc immaculé pour provenant des sources saudes de la région et qui donne à ce lieu absolument extraordinaire un aspect presque irréel. Dans cet espace protégé, on peut gravir le mont Normat et ses 2100 mètres, mais aussi découvrir les têtes de statues du sanctuaire funéraire consacré aux divinités perses et grecques. Célèbre dans tout le pays, il serait dommage de ne pas y faire un tour si on vient visiter la Turquie. Aux ces surnoms et demoiselles coiffées, les colonnes rosseuses façonnées par l'érosion de Cap-Cap-Dos, surtout une attraction théoristique majeure qui s'insère dans un paysage multicolore ici, on peut apercevoir des trans habitants trop violents dans les rosses. Faire en Turquie lorsqu'on veut se tu Partez au théâtre d'Aspondos, un des beaux théâtres romains au monde. Vu près de 1900, ce monument présente l'étonnante particularité d'être en très bon état et offre un monument unique au sens le découvre. A plein du désert que à plus de 2000 mètres d'altitude, le Palais de Sarkoza, se sommes le visteur ambitieux du procès sur le quai, il fut édifié au XVIIe siècle. Son architecte étant en vous ravira, tout autant que la splendeur des paysages environ. métropolisé contexte SMD en deux par le bosphore frontière entre deux mers en deux continents si vous venez visiter la Turquie et que vous êtes à Istanbul il y a de fortes sens que vous vous rendriez sur les rives de ce détroit Trois cités mythiques de l'Antiquité est situées à Issalik et à un coup sur une étape. Ne pas louper lorsqu'on cherche que faire en Turquie. Les ruines peuvent être visitées et, et pour peu qu'on qu on déploie sans imagination, on se, figure bien que se on se figure bien ce que devrait être la vie dans ce Dieu magicieux et hors temps inscrit au patrimoine mondial de l'Union. Il s'agit bel et bien d'une des plus belles places de Turquie. Longue de 20 km, la place de Batara bordait un site archéologique renommé. Les points accessibles et dont les ruines sont toujours en cours d'exploration. Padou Télèbre, à proximité. l'endroit est une bulle de nature dans la Riviera Turque. Atusha est l'ancien capital de l'Empire, Hitlitz. Aujourd'hui, ce site est un enseignement archéologique parfaitement préservé et des touristes du monde entier viennent découvrir ses portes majestueuses semblant mener vers d'autres temps. Un incontournable lorsqu'on vient visiter l'Atusha. Le villa de César est situé à quelques kilomètres de Pyrrhome seulement. Il est surplombé par un gigantesque océal local et présente la particularité d'être creusé à même la roche. des galeries permettant aux différentes habitations de communiquer entre elles. Comme dans les animaux, ce qui en fait un endroit tout à fait remarquable. Faire lorsqu'on vient visiter la Turquie en Ontario. Dirigie est une ville de 15 000 habitants, percée à 1200 mètres d'altitude, célèbre son hôpital à sa grande mosquée du XIIIe siècle, construit par un vice-émir et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lactovan en plein cœur de la province du même nom, est le plus grand lac de la Turquie. Il est situé de 1700 mètres à l'est du pays, tout près de la frontière iranienne. De nombreux sentiers de randonnée assurent Routa, Sersan, que faire en Turquie et nos pays à Mars dans cet espace splendide. et une terre sauveuse, un milieu de ce qu'on peut imaginer trouver en Les Récents points d'intérêt, micro de romaine, des places préservées du tourisme de masse, mais aussi de de villages centenaires et des traditionnels dessinés le de, de long de la côte. Le mont tient un peu l'Everest de l'Asie Mineure, le sommet le plus élevé du Turquie, avec ses 5156 mètres d'altitude, propose aux visiteurs de nombreux points d'intérêt et des activités montagnardes typiques pour vous soutenir comme dans les Alpes. Ce volcan recouvert de neige éternelle est percé sur un haut plateau arménien et séduira les amateurs de Tiring et d'habiller, mais il vous faudra une autorisation des autorités pour atteindre le sommet. cette petite île inhabitée située près du village de Seminia, on y trouve le plages, mais également les vestiges d'une ancienne cité, Apollonia, qui fut détruite par un tremblement de terre il y a de plus de 1800 et qui aujourd'hui se trouve sous les flots dans cette zone protégée. Il est tout à fait interdit de pratiquer la plongée sous-marine afin d'éviter les pilages ce site unique mais il sera fort agréable de vous préalasser sur le sable et de faire le tour de l'île en bateau voire en kayak Celui est absolument unique puisque ces cascades de dudin prisées par les habitants et célèbres dans toute la Turquie, Se jetant dans la Méditerranée depuis une falaise. de nombreux restaurants entourent cette zone fortement touristique et il vous sera possible de déguster votre repas en appréciant le des sud. Cet endroit est idéal pour profiter d'un peu de fraîcheur au cours de la saison estivale. Mais attention, vous ne serez pas seul. Cette montagne la plus haute de l'ouest Turc, Umutr, ne vous sera possible de profiter des heures, de de l'abysse, une station y étant installée, mais le site est aussi connu pour ses rapaces, sa faune et sa flore extraordinaire, et présente l'avantage d'être facilement accessible depuis la ville de Borsal. Toutes toute proche de téléphériques assurent la liaison directe avec ces stations d'altitude qui n'a rien à envier à vous donner ce qui a de favori lorsqu'on vient visiter la Turquie.